La musique, elle est de David Arnold. Là, mon gars, on peut commencer à parler. Et cette musique, elle a combien par rapport à celui-là Alors là, mon gars, c'est pas compliqué, je vais te montrer. Par contre, sors du cadre, parce qu'on passe en mode partoche. Bon alors mec, t'en penses quoi Eh ah bah écoute, ça pète.